Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors peut-être que des fois vous êtes sportif ou entrepreneur et vous sentez que vous avez du mal à prendre votre place et vous voyez des personnes que vous pouvez voir égoïstes ou qui se la et vous vous dites mais comment ils font pour faire ça Et du coup aujourd'hui on va voir bah, une clé de la performance sportive. Cette clé, on va parler vraiment d'un concept, c'est la peur d'être perçu comme égoïste. Pourquoi Souvent, quand j'accompagne des sportifs, je peux voir qu'à peu près allez, 80% des sportifs et entrepreneurs que j'accompagne ont cette peur d'être perçus comme égoïste par les autres. Et donc, tant que l'on a peur d'être perçu bah, égoïste, alors on va réprimer cette partie-là et tout ce que l'on réprime, quelqu'un d'autre va l'exprimer. Et donc, c'est vraiment important, nous ce qu'on fait à l'Académie de l'Haute Performance, on va aider les gens à sortir des concepts égoïstes, altruiste méchant gentil arrogant tous les concepts qui à chaque fois vont par deux parce que ces concepts vont nous emprisonner et ces concepts sont impossibles à obtenir donc si vous dites par exemple allez à chaque fois allez il faut que j'aide les autres et que vous rentrez en mode sauveur si je ne vais pas l'aider alors euh, le pauvre il va pas arriver à s'en sortir eh bien vous rentrez dans le triangle euh, psychologique de Cartman euh, qui est victime persécuteur sauveur et quand vous rentrez dans ce triangle donc que vous dites mais il faut que j'aille sauver l'autre l'empêcher de prendre ses responsabilités l'exemple avec une sportive que euh, que j'ai accompagné et qui bah, des fois elle quand il y avait un ami qui l'appelait elle voyait que avant qu'on commence à travailler ensemble et eh bien à chaque fois elle répondait elle passer des zéros au téléphone etc avec lui et euh, bah, finalement l'autre n'avançait pas et du coup nous en faisant les dépolarisations en faisant sauter le concept de l'égoïste et eh bien quand on a fait le point sur la fin du programme elle dit ah mais c'est dingue en fait je me rends compte que cet ami là euh, aujourd'hui quand il me parle de ses problèmes bah je, je les zappe plus facilement en disant ah ok et puis bah je raccourcis parce qu'en gros alors bien sûr c'était mis avec plus de forme que ça mais en gros c'était que ça à me à me dire euh, fais quelque chose prends-toi en main ou alors me parle pas et du coup sur le coup elle fait ah mais attends ça que c'est peut-être pas cool pour lui parce que je suis de plus en plus égoïste à travers à, à travers ce programme et euh, mais naturellement sans rien faire et du coup en fait en faisant ça elle fait ah ouais mais pour mon ami c'est peut-être pas cool et du coup on a vu tous les bénéfices pour son ami euh, qu'elle ne prenne pas de temps à le soutenir quand il était en train de se plaindre et euh, plutôt de couper court et bien du coup ce qu'elle a vu c'est que ah ouais mais en fait il a pu aller voir d'autres personnes qui sont mieux placées que moi et du coup trouver d'autres solutions donc quand on va être alors attention encore une fois c'est un concept égoïste mais par exemple euh, dire ok bah là ce coup ci je vais penser à moi et l'autre je vais le laisser parce qu'il n'a pas euh, bah, je peux pas l'aider et eh bien euh, bizarrement l'autre ça va le vu que ça va le challenger il va être obligé, vu que ça va le challenger. Donc le, le principe du challenge, c'est qu'il pousse à grandir, même si c'est pas agréable sur le moment. Et bien du coup, il va être obligé de voir différemment, de faire différemment, et donc de grandir et de prendre un peu plus son leadership et ses responsabilités. Et donc finalement, quand tu lui as fait voir, ok, quels sont les bénéfices pour ton ami que là tu le euh, bah, lènes moins qu'avant, bah, finalement, il est en train de grandir. Et donc je l'aide plus en fait comme ça et quels étaient les inconvénients avant que tu étais tout le temps en train de répondre et tout pour lui va bah, finalement il stagnait dans ses problèmes alors que là depuis que, que je lui que je rentre plus dans ce mécanisme et dans ce jeu bah, en effet il est en train de prendre sa responsabilité prendre son leadership il est en train de grandir donc si lui il te perçoit égoïste parce que tu te concentres sur ta carrière sportive et eh bien finalement il voit pas qu'au même degré où il te perçoit égoïste et eh bien tu es aussi altruiste puisque tu es en train de l'aider à grandir ok donc c'est important parce que tous les concepts dès qu'on s'arrête sur un concept égoïste c'est que la moitié de la réalité vu qu y a altruiste mais un concept égoïste est valable juste là dans un espace et dans un temps donné par rapport à une perception donnée mais si on prend un autre espace un autre temps mais on va voir que d'avoir été égoïste à ce moment là bah finalement c'est aussi de l'altruisme parce que c'était l'autre à grandir et ça c'est intéressant parce que peut-être vous regardez, euh, vous regardez cette vidéo pour la première fois et vous dites non, bah, attends c'est quand même bizarre ce qu'il dit. Et pour autant, bah, alors vous pouvez revoir dans, dans le livre bien sûr on le détaille un petit peu plus. Et euh, bah, après dans des sessions, bah, à chaque fois qu'il y a un concept, eh bien on est capable de l'écrouler, euh, de l'effondrer, de, de dissoudre ce concept pour qu'on soit juste nous-mêmes. Aujourd'hui, à titre personnel, si quelqu'un vient me voir en disant t'es égoïste, je vais dire ok, t'as le droit de penser ça, peut-être. Si quelqu'un vient me dire t'es altruiste, je vais dire ok, t'as le droit de penser ça, peut-être en fait. Et c'est à dire que dans mes perceptions aujourd'hui, euh, égoïste, gentil, méchant, altruiste, tous ces concepts là, eh bien, euh, n'apparaissent de, apparaissent de moins en moins dans mes perceptions et juste pour être euh, bah, simplement moi-même. Quand on enlève égoïste ou altruiste, il reste quoi Bah, soi-même. Et ce qui permet bah, tout simplement de pouvoir se connecter à son intuition. Tout comme un, un basketteur que j'avais accompagné à l'époque je me rappelle chaque fois quand il avait quand il arrivait au panier souvent il loupait des occasions de tirer de prendre sa chance parce qu'il disait bah, il faut être altruiste dans un sport collectif et donc il passait la balle il se privait des belles opportunités et des fois il aurait pu faire gagner son équipe comme ça et en dépolarisant l'égoïsme bah, derrière il a pu euh, s'autoriser quand il sentait que c'était juste donc connecté à son intuition s'il sentait qu'il pouvait tirer, bah, il tirait. S'il sentait que c'était mieux de passer, il passait, mais sans jugement derrière d'égoïste ou d'altruiste. Donc voilà, euh, voilà aujourd euh, pour aujourd'hui, c'est vraiment important. Si vous voulez reprendre votre leadership, de plus en plus connecté à qui vous êtes et vous autoriser à vivre vos rêves et vos visions de plus en plus, et eh bien c'est important, je vous invite vraiment à sortir de ces concepts égoïstes, altruistes, etc. pour simplement être centré centré sur ce qui est réellement important pour vous, et vous verrez qu'en vous centrant sur ce qui est réellement important pour vous, bah vous aiderez les autres aussi à évoluer et à avancer. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir